Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment décider de récolter les graines de fleurs. Là vous voyez c'est des cosmos sulfureux. Les graines sont juste mûres. On le reconnaît parce que là, vous voyez ça c'est un bouton là qui est fané. Les graines sont pas encore mûres et pour pour aller ramasser il faut absolument qu'elles soient c'est à peu près comme une fleur de tournesol, sauf que il y a pas de capitule euh, large. Et vous voyez, les graines sont marron, euh, marron-noir. C'est tout simple après pour ramasser. Bon, C'est assez, assez long à faire parce qu'il faut faire ça à chaque, à chaque, à chaque tête. Bon là, les oiseaux en ont un peu mangé. Il y en a qui sont tombés par terre. C'est ça, c'est des semis spontanés. Vous voyez, ça se décroche facilement. Bon là, il y a deux graines qui sont pas bonnes. Là, elles sont. Mais bon. Après, vous semez ce que vous voulez après. Déjà, ça fait pas mal. Là, c'est les. C'est des nains en fait. Sulfure nain. C'est des fleurs orange. Et les abeilles adorent ça. Après, il y a les cosmos. Euh, normalement géant, mais celui-là il est pas géant. Lui c'est à peu près pareil. Là vous voyez, la fleur est fanée. Bon, je vais pas calculer le temps qu'il faut pour savoir quand elles sont mûres Mais là, c'est ici là. Dès que ça s'écarte du capitule. Là, par contre, sur le sur le, le géant, les graines sont plus petites. De pouvoir ramasser ses propres graines, quand même, c'est c'est pas mal pour faire les bandes fleuries après pour le potager. Vous voyez, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Ce c'est quand même magnifique. Voilà, il est assez tôt le matin. C'est nuageux, il n'y a pas encore les, les pollinisateurs. Je ramasse ça avant l'orage. S'il vient l'orage, parce qu'on est là, ça va parce que j'ai une mare qui est pas loin. Alors, les plantes florales ne souffrent pas de trop, mais ailleurs, c'est arrosage tous les trois jours pour sauver la récolte. Quand même une année spéciale, c'est on a eu des inondations et maintenant ça veut plus pleuvoir parce que depuis le 14 juillet on a eu une dizaine de millimètres. Là on est le 25 août, Vous voyez, il y en a pas mal hein, de. On pourrait ramasser la plante entière mais comme ça fleurit tout au long jusqu'au gelé faut mieux ramasser une par une et quand c'est mûr c'est très facile et je fais pas grand chose et ça se ramasse facilement voilà bon, on est plus proche ces cosmos géants là ils sont grands parce que on est à deux mètres de la mare qui est juste derrière là où il y a le cosmos. Là ils sont plus jolis les oiseaux par contre. On est en picorer un peu. Là vous voyez, là c'est mûr. On voit bien les petites graines de cosmos géant. Tandis qu'à côté là, il faut attendre encore euh, que la fleur euh, soit sèche et puisse s'ouvrir pour récupérer les graines. Ah bah ben celle-ci est très jolie. Voilà comment il faut les récupérer. Juste pincer les doigts. Bon il y, y a les pétales mais c'est pas pas bien gênant. Vous passez un coup de vent et vous soufflez dans votre peau et ça enlève les déchets. Ensuite les graines de souci. Alors là ce qui est très simple c'est pas mûr. Vous voyez ça commence les graines en fait elles sont là dedans Là, vous voyez c'est ça les graines des soucis on sait pas très compliqué non plus c'est comme les cosmos à récupérer il faut bien attendre que ça soit sec Vous voyez c'est facile à décrocher si c'est pas facile à décrocher c'est que c'est pas mieux et on va finir par une troisième c'est les ignats Bon là, c'est un peu plus compliqué à récolter. Vous voyez, c'est en fait au bout de ces petites pétales qui sont fanés. Il vous suffit juste de, de tirer dessus les pétales et ça vient tout seul. Voilà un petit peu. Alors, j'espère que ça vous a permis d'apprendre à récolter vos graines de fleurs. Moi, je vais vous laisser sur ces belles vues de fleurs et je vous dis à bientôt